En fait, je comptais vous amener d'abord dans un endroit très, très, très, très vieux. Et puis finalement, on passe à côté de ce bar et j'y suis allée qu'une seule fois. Un bar très simple où on n'essaie pas d'en mettre plein la vue. C'est juste un endroit où il y a des habitants du quartier qui viennent souvent, qui s'y retrouvent pour discuter. C'est un lieu plutôt convivial. quoi. Des vieux qui jouent aux cartes, des femmes qui passent comme ça après leur marché, dire bonjour. Enfin voilà, il y a des jeunes aussi de temps en temps. Et du coup, je trouvais qu'il y avait une ambiance, ça faisait un peu famille, quoi. C'était la première fois que j'entre dans un bar de ma vie. Ben, il y avait des tableaux et tout, c'était trop bien. Et les tables sur lesquelles elles jouent, les cartes et tout, c'était bien. C'est un des les plus vus en fait. Des artisans, beaucoup de marchands. assez vivant. On devait euh, visiter des euh, visiter endroits et on est passé, euh, bon, on a vu une maison et on est rentré. C'est un cabinet d'avocat déjà. Ben, on a vu un petit, euh, un petit jardin avec un puits et voilà, c'était beau. On n'aurait pas cru en fait qu'il y avait ça derrière la porte où on a mangé les fruits, euh, voilà. les, ces genres de petites maisons où euh, bon, je ne pense pas qu'on ait le droit non plus de rentrer habituellement, mais des petits lieux comme ça, euh, simples, euh, à côté de chez nous. pas en pas fait, rentrer dans une maison qui est même entrouverte. Euh, je ne pourrais pas me permettre de rentrer. Ouais. En fait. Et est-ce que maintenant tu, tu le ferais euh, Par curiosité, oui. <rire> Pour voir qu ce qui se passe euh, derrière oh. la porte. Nous, dans nos quartiers, on s'ennuie un peu. Il n'y a pas des... Des, des beaux endroits comme ça, donc euh, là c'est proche de chez moi, je prends le tram, je peux aller avec mon mari, je peux aller... Euh, donc euh, oui, c'est ce qui m'a plu en fait, de pouvoir euh, avoir des beaux endroits où on peut se, se reposer, s'apaiser tranquillement, euh, sans forcément consommer, sans forcément dépenser, voilà, pour ceux qui n'ont pas tout simplement déjà les moyens, et puis euh, c'est tout simplement beau en fait, c'est reposant.